Oh. oh non oh, avec toi un chat j'étais nul <rire> j'avais plus d'inter Ah nice le petit oh. je crois que tu l'as un peu volé quand même euh, ouais euh, je l'ai mis hyper low life là avec la... les explosions bah tu l'as mis à terre en fait ah je l'avais mis à terre ah oui putain le oh, vol